Djumana Mana et son film White Relatives. Deux, deux réalisatrices libanaises. Euh, Ranaid qui viendra présenter Panoptique. Et euh, Ranaid intervient aussi dans la journée gendermed Et Yolande vous en parlera mieux tout à l'heure. Et il y a aussi Eliane Raeb qui viendra présenter Ce qui reste. Et Ce qui reste, eh c'est Aflam qui le présente. Euh, ensuite, au Maghreb, eh ben, on a une Tunisienne et on retrouve la flamme. C'est une. Euh, oui, c'est le retour de la flamme. Le, une Tunisienne, c'est Sada Abidi, qui est à présenter Benzil ici et à enfin, la La réalisatrice ne viendra qu'à Marseille. donc On pressera le film aussi ailleurs. Et il y a une Algérienne que nous sommes très contentes d'accueillir et qui s'appelle Baya Benjer, dont le film Fragment de rêve. A été censurée en Algérie. Euh, on peut le dire maintenant, puisque voilà. Elle a. Je vous le euh, dis très rapidement. Euh, Baya Bencheir était prévue de dépasser son film en clôture des rencontres de Béjaïa. Et n'ayant pas obtenu le visa culturel algérien, ni le visa de la commission de virement, elle n'a pas pu le passer. Les rencontres se sont arrêtées et se sont solidarisées avec elle. Euh, Baya Bencheir qu'elle va, va arriver à venir à Marseille. On va passer son filon. Qu'on fait tout, tout ce qu'il faut pour ça, parce que parce que la situation du cinéma en Algérie est assez terrible. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc...